Que le Seigneur nous bénisse richement. Je te nourris, tu m'offres chaque jour, dans l'effaillie l'amour, Toi qui a fixé le Tu m'offres chaque jour ton infaillissement. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait réellement changé. Le 61, elle de la foi. Oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Voir ici bas, Pour maître Pour défenseur Et Pour berger Chantons Chantons, chantons Chantons, chantons D'un cœur Joyeux D'un cœur joyeux Plus grand Un grand amour du Rédempteur du Rédempteur qui vint à nous qui vint à nous du haut des cieux En souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons, chantons, chantons, chantons, un cœur joyeux, un cœur joyeux. Chantons, chantons, chantons, que joyeux, et que joyeux. Chantons, chantons, chantons, chantons, chantons. Que joyeux, que joyeux. Le grand amour, le grand amour. du haut des cieux et nous sauve du destructeur que le Seigneur soit réellement béni 298 chants de victoire bientôt Jésus va venir nous prendre auprès de lui dans le ciel, 298. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel qui nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi Saint, la gloire revient oh, bientôt, Emmanuel. Nous avons, nous avons, oui, la victoire. Nous vivons. Avec Jésus dans le ciel, à toi seul la gloire. Nous avons, oui, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Ô cœur, cadeau Emmanuel. Péché, travaux et souffrances. Ce seront et pour toujours devant sa sainte présence, nous chanterons son amour nous avons, nous avons oui, la victoire, nous vivrons avec Jésus dans le ciel, à toi seul. Malgré l'orage, nous serons victorieux. Nous avons, nous avons, oui, la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire revient bientôt et nous avons, oui, la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. À toi seul, la gloire au bien, Emmanuel, Ville de perles et de lumière, nous chantons. C'est le quarante A dans les fardes, numéro 45 cinq A dans les fardes. Ville de perles et de lumière, existence sur les hauteurs, personne encore sur terre. Plus content des sages. Oh, oh la la la la. L'amour de Dieu. Oh oui, l'amour éclaire. C'est sera l'agneau. C'est sera l'agneau lui-même. cette ville hospitalière. la nouvelle. j'ai Sera l'agneau lui-même, c'est plus e. elle faire Jérusalem. De Saint a Oh, la, la, la, la L'amour de Dieu Oh, oui, l'amour est clair Ce sera l'agneau Ce sera l'agneau lui-même Cette ville hospitalière Elle veut l'amour oh, oh, oh. sous ce sera l'agneau lui-même cette ville hospitalière elle veut j'ai vu oh, oh la la la l'amour la, de Dieu oh oui l'amour est clair ce sera l'agneau ce sera l'agneau lui-même cette ville hospitalière elle veut la mourir j'ai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 sera l'agneau lui-même, cette île Jésus j'ai vu au cours d'un cours d'un beau n'a tout moi, n'a pas été, moi n'a pas C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi, tu pries. « Tu brilleras éternellement, mon Sauveur. Dans le cœur des rachetés, tu es la lumière, la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous étions loin de toi, notre Dieu, nous étions perdus. Mais toi, par ton amour, tu es venu nous chercher. Seigneur, tu n'as pas regardé à notre condition. » Mais tu n'as regardé qu'à l'amour que tu avais pour nous. Seigneur, merci parce que cet amour t'a conduit à la croix jusqu'à la mort sur le bois. Jésus-Christ, mon roi, comment ne pas t'aimer, comment ne pas te glorifier. Seigneur, ce jour-là quand nous te verrons, Seigneur, tel tu es, tel nous serons, mon sauveur. Parce que Seigneur, si tu es la parole, nous aussi nous sommes la parole, mon sauveur. Puisses-tu encore ce soir nous nous édifier, Seigneur, puisses-tu nous ce soir encore nous fortifier, notre Dieu, parce que nous en avons réellement besoin. Seigneur, nous combattons le bon combat de la foi, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes réellement nous chercher. Puisses-tu nous soutenir, nous fortifier. Seigneur, éclaire-nous au travers de la parole que nous allons écouter encore ce soir, mon sauveur. Tu nous as gardé jusqu'à cette heure pour que nous puissions encore être fortifiés, mon sauveur. Seigneur. Merci d'avoir veillé sur nous Merci de nous avoir protégés Merci de nous avoir fortifiés Seigneur Merci surtout pour ce privilège Que nous pouvons avoir Seigneur D'être dans ta maison ce soir mon sauveur Oh Jésus Christ mon roi Qu'avons-nous fait Seigneur mon Dieu Qu'avons-nous donné, qu'avons-nous payé Oh Seigneur de plus que les autres Pour être en cet endroit Seigneur Rien du tout notre Dieu Ce n'est que ta grâce qui nous a conduits en ce lieu Voilà pourquoi nous voulons nous humilier Voilà pourquoi nous voulons compter les bienfaits de l'éternel Et réellement nous en apercevoir Percevoir combien le nombre en est tellement si grand, Seigneur Jésus. Soutiens-nous, mon Sauveur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne nos manquements, Seigneur Jésus. Aucun homme ne peut s'approcher de toi tel qu'il le veut, Seigneur. Nous implorons vraiment ta miséricorde. Que le sang qui a coulé à Golgotha, ce sang qui ôte le péché du monde, ce sang qui efface réellement nos transgressions, ce sang, Seigneur, qui nous donne libre accès en la présence du Père, Puisses-tu encore, Seigneur, te souvenir de nous ce soir, mon sauveur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, nous nous tenons à tes pieds. Comme Marie, Seigneur, elle aimait être à tes pieds, Seigneur Jésus, pour pouvoir entendre réellement cette parole de vie. Viens, Seigneur, nous parler encore ce soir. Viens, Seigneur, nous fortifier parce que nous en avons réellement besoin. Merci pour ta protection. Tout au long de la journée, tu nous as gardés. Que ton nom soit loué que ton nom soit exalté. Merci pour ton serviteur et notre pasteur, que nous te confions encore ce soir, Seigneur. Puisses-tu toi seul le conduire en toutes choses, mon Père. Prends le contrôle car il est à toi, c'est ton instrument. Fais de lui ce que tu veux aussi, mon Sauveur. Nous nous disposons simplement entre tes mains. Toi, le bon berger, toi, le potier, toi, le grand roi, toi, notre Seigneur, toi, notre maître, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Fais de nous ce que tu veux, ce que tu veux. Ordonne, fais et dispose toutes choses selon ta volonté. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et remercié Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. levons nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume.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 Nous voulons te remercier encore pour ta parole. Puisses-tu réellement, Seigneur, notre Dieu, nous fortifier et nous éclairer encore ce soir, notre Dieu. Je remets ton serviteur, notre pasteur, en tête de Père. Nos âmes ont réellement faim et soif de toi. Tu es celui qui connaît nos besoins. Tu sens nos cœurs, tu connais la profondeur de nos vies. Voilà pourquoi nous nous tenons simplement assujettis à toi. Prends le contrôle, dirige toutes choses selon ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.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 oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, et il est si bon pour moi. C'est la vérité, notre Père Céleste et notre Dieu. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous cherchons, c'est ce à quoi nous soupirons aussi de tout notre cœur. Alors que nous voyons le temps avancer, les mêmes parties, les, éléments, les éléments aussi se déclenchent de plus en plus, réalisant réellement combien ton évangile à toi, dans sa pureté, dans sa totalité, Seigneur, oh Dieu, est d'une grande importance pour chacun de nous en tant que croyants aujourd'hui, Père, oh Dieu, comme... Oh Dieu, mon prétien, la, la... la lutte à l'heure, en ta parlé de es notre lumière, mon bien pas Pat Vincent. nous voyons que réellement, Père, ta lumière à toi, nous en avons tellement besoin, et c'est vrai, Père Dieu, c'est un temps où nous avons vraiment besoin d'être davantage éclairés par toi, d'avoir effectivement aussi l'assurance de marcher, d'être conduit par toi, notre Dieu. Tu es vraiment le Dieu dont nous avons encore davantage besoin, Père, oh Dieu, dans ces temps difficiles, mon bien pas Pat Vincent, parce que tu es notre lumière qui nous éclaire, tu es aussi notre guide, mon roi, et tu es celui aussi qui nous montre davantage le chemin afin que nous ayons l'assurance de pouvoir marcher avec certitude. Ce soir nous voulons te dire encore merci de nous avoir rassemblés Père au oh Dieu au oh Dieu pour le chant et les cantiques, merci encore pour la consolation mon bien-aimé merci encore pour le soutien et le secours que tu nous a de voir davantage nous apporter Père oh Dieu. C'est vrai qu'il est vraiment bon d'être dans ta maison à toi mon bien-aimé c'est là où nous sentons aussi consolés et fortifiés encore davantage par et ta parole à toi mon bien-aimé par la Foi qui vient de ce que nous entendons, bénévole Père du Bisson, qui est à bord à temps, mon Père du Bisson, au Dieu, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, Père du Bisson. Nous te remercions. Merci Père du Bisson au Dieu pour ce privilège encore davantage d'être encore ce soir en ces lieux. Pour les choses des cantiques qui ont été chantées. On a élevé aussi la voix devant toi, mon bénévole Père du Bisson, pour te remercier et aussi Père de la grâce de entendre aussi ta voix toi encore ce soir. Sois béni et sois glorifié encore pour ton amour et ta bonté. Souviens-toi, tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits où ils sont encore aujourd'hui, mon béni, mes personnes, parce que nous voulons qu'ils soient aussi bénis. Tous ensemble, avec nous, tous ensemble, les pâtes de Vissant, aussi, qui sont aussi fortifiés, consolés aussi, mon bénévole, pâtes et parce que tu es réellement notre Dieu, notre Consolateur. Sois béni, car nous avons ainsi prié au nom de Jésus de Christ. Amen. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir et nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce que chaque jour qui passe nous montre qu'effectivement que nous nous rapprochons de ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir aussi faire comme promesse, c'est-à-dire que sa promesse de pouvoir revenir pour pouvoir chercher effectivement ceux qui sont à lui. Comme nous l'avons eu à pouvoir le lire aussi dans le psaume au chapitre 27 qui nous a été lu, verset 4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, ça, c'est une chose qu'il désire ardemment. Ce n'est pas des buildings, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, effectivement. J'ai dit ce que je désire, effectivement, ce que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Amen. David pouvait s'écrier en disant que je suis donc dans la joie quand on me dit allons donc dans la maison de l'Éternel. Nous nous trouvons tellement si bien d'être réellement dans la maison du Seigneur, là où le Seigneur, notre Dieu, nous parle, effectivement. C'est pour ça qu'il avait toujours été important, même pour les enfants d'Israël, dont on avait eu à pouvoir réellement aussi recommander, comme l'Édit était sortis. en fait, l'annonce était sortie du roi Darius, qui disait qu'effectivement, que le Dieu du ciel m'a recommandé de lui rebâtir effectivement une maison, effectivement, là, à Jérusalem, donc tous celui donc qui est de son peuple qui sent qu'il est de son peuple eh ben qui puisse s'élever pour aller réellement bâtir effectivement cette maison et il fallait que ce soit seulement ceux qui sont de son peuple, qui se sont sentis concernés. Et lorsqu'ils sont donc rentrés, ils n'ont pas allé n'importe où, ils ont bâti, ils ont cherché effectivement l'ancien fondement sur lequel, effectivement, le temple avait été donc bâti, parce que ce qui a été fait par... Cet homme de Dieu, effectivement, Solomon, c'est que les seigneurs lui avait réellement aussi montré et qui savait effectivement aussi, surtout David aussi, parce que les seigneurs lui en avaient parlé et lui avait montré effectivement l'endroit. Et c'était pas n'importe quel endroit, effectivement, qu'il fallait aller réellement aussi bâtir la maison de l'éternel. C'était l'endroit que Dieu avait choisi. C'est cela. Sur mots que le Seigneur allait montrer effectivement à Abraham, à l'endroit où il avait montré à Abraham pour qu'il puisse monter effectivement en fait d'offrir effectivement son fils comme sacrificé et c'est dans cet endroit effectivement sur leur d'Orna, vous savez comment aussi David avait eu à pouvoir aussi acheter l'endroit, ah, cet endroit effectivement qui a été donc montré par le Seigneur et c'est là sur l'une des collines effectivement, la montagne là où c'était et c'est là qu'effectivement que le fondement a été donc posé et le temple a été donc élevé. Donc, il ne pouvait pas le faire n'importe où, n'importe quel endroit, effectivement. Il fallait que ce soit simplement l'endroit que le Seigneur, notre Dieu, avait réellement choisi. C'est pour ça que nous pouvons aussi comprendre une chose qui est très importante, c'est que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il a eu à pouvoir parler en disant que... De deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. des deux qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissé. Et deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre sera laissé. Et les disciples ont posé la question de pouvoir savoir où serait-ce, Seigneur. Et le Seigneur a répondu en disant, là où se trouvera le corps, c'est... Là que s'assembleront donc les aigles. Nous comprenons qu'effectivement que on ne peut pas se rassembler à l'endroit où nous nous voulons, on ne peut pas faire ce que nous voulons. C'est important que vous prêtez attention à la parole de Dieu, que vous écoutiez, parce que parfois vous attendez que je puisse vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Donc suivez simplement la parole de Dieu, écoutez la parole. Alors, c'est important de pouvoir comprendre qu'on ne peut pas réellement aussi euh, se mettre là où on veut, faire ce qu'on veut, de la manière dont on veut, comme on, on voit les choses, effectivement. Dieu que nous servons est un Dieu de principes. Et comme il est des principes, effectivement, et puis nous devons les laisser nous conduire comme il veut, comme il est des principes, effectivement, eh ben, il, il, a toujours, il, a, il ne fait jamais des choses dans les désordres. Dieu a toujours fait les choses dans l'ordre, et, et, et c'est pour ça qu'il n'attend pas que nous, nous lui imposions la manière de pouvoir qu'il fasse les choses. Et puis comme j'ai toujours eu à pouvoir les dire certainement, dans ce temps où Dieu nous a accordé la grâce de passer aussi par des moments tellement difficiles, nous devons apprendre maintenant à pouvoir servir le Seigneur selon sa pleine volonté, dans son ordre effectivement, dans le principe de pouvoir respecter les choses quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous devons aussi être dans un état d'esprit. de va dire « Seigneur, nous nous laissons conduire par toi, mais parce que nous avons fait les choses à notre manière, maintenant nous voulons que toi, tu fasses les choses comme tu le veux. » Plus revenir à des pensées, on doit commencer par nous dire d'abord ceci, on doit faire ceci, on doit faire cela. Non, c'est important que vous compreniez que les choses ne sont plus comme auparavant. Les choses doivent être que nous attendons simplement comme Dieu veut, comme il voudrait, à quel moment il veut, effectivement ainsi. Personne ne peut plus dans ses pensées cest à donner des ordres à Dieu, pour dire, mais c'est pas comme ça qu'on pouvait faire, on pensait qu'on allait commencer comme ceci, non. Non, maintenant je pense qu'il est nécessaire que nous comprenions que nous devions nous laisser effectivement entre les mains du Seigneur et conduire comme lui le veut, Donc, comprenons comprenons qu'il a dit que là où se trouve le corps, c'est certainement... Là où doivent s'assembler les aigles. Donc c'est-à-dire qu'il y a un lieu de rassemblement que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir, réellement pouvoir, pour que tous ceux qui sont réellement à lui et qui doivent être effectivement, et qui sont écrits aussi dans le programme du Seigneur, mais ils doivent réellement être ramenés à ce qu'ils soient dans l'endroit que Dieu lui-même a agréé, pour que Dieu maintenant puisse aussi les agréer. Donc il faut que nous soyons dans l'endroit où Dieu a voulu que nous soyons. Et ça c'est d'abord c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que vous pouvez pas vous mettre où vous voulez Dit dire Seigneur maintenant fais ce que tu veux faire avec moi. Mais il peut pas faire ce qu'il veut faire avec toi aussi longtemps que toi tu n'as pas eu à pouvoir faire d'abord ce que lui veut que tu fasses. Parce qu'on ne peut pas réellement demander à Dieu de pouvoir se soumettre à nous dans notre marche, effectivement. C'est à nous de pouvoir nous soumettre, effectivement, à Dieu dans la marche, effectivement, qu'il a eu à pouvoir dresser. Donc, pour que nous puissions bénéficier, effectivement, aussi de la promesse de Dieu dans tout ce qu'il a eu à pouvoir promettre, effectivement, ah, nous devons être pas dans l'endroit que nous nous voulons, mais dans l'endroit que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi promettre, qu'effectivement, qu annoncer que nous devons nous retrouver dans cet endroit, effectivement. Nous réalisons que dans la marche avec le Seigneur, lorsque les enfants avaient effectivement marché avec lui, ils ne pouvaient pas se réaliser, effectivement, qu'ils avaient un Dieu qui savait, effectivement, très bien ce qu'ils voulait. Et la manière dont il voulait effectivement que les choses soient faites, effectivement. Ils pensaient qu'ils pouvaient instruire Dieu dans leur façon de pouvoir faire les choses. Et c'est pour ça que lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, il les a conduits effectivement devant la mer rouge. C'est sûr et certain qu'ils ont murmuré. Ils dit, mais nous on n'attendait pas que les choses seraient comme ça, effectivement. L'homme a toujours tendance à pouvoir penser qu'il peut, il connaît mieux que Dieu, qu'il peut instruire Dieu, effectivement. Et, mais le Seigneur, lui, il n'est pas quelqu'un qui peut apprendre de nous, en fait, des choses. Et ils se sont trouvés là en disant, ils ont commencé à murmurer contre lui, effectivement. Cet homme, il, il, il n'a pas la stratégie effectivement de choses. Mais Moïse, effectivement, la grâce qu'il avait, c'est qu'il était obéissant à Dieu et il s'est laissé conduire effectivement par Dieu sans penser à pouvoir également aussi être dans la même pensée que le peuple. C'est pour ça que quand Dieu l'a conduit effectivement à cet endroit, il a été là jusqu'à arriver devant la mer rouge. Effectivement, lui, il n'a pas murmuré, mais le peuple, bien sûr, a murmuré. C'est pour ça que le Seigneur a dit, effectivement, mais pourquoi tous ces cris, effectivement, pourquoi ces gens crient, pourquoi ces murs, effectivement, disent, ah, nous allons mourir ici parce qu'on voit Pharaon là-bas avec son armée et puis devant nous c'est la mer rouge, effectivement, où est-ce que nous allons aller, effectivement, aussi? Or Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Il est d'une sagesse tellement extraordinaire que nous, nous devons simplement nous humilier et nous approcher, effectivement, de lui, effectivement, de la manière dont il veut que nous puissions nous apporter. c'est quelque chose de tellement si important pour nous, comme je disais tout à l'heure, effectivement, qu'ils ont, ils sont retournés, ils n'ont pas voulu aller bâtir la maison de Dieu, quelque part, s'agit de la maison du Seigneur. C'est l'endroit où Dieu doit exercer, effectivement, répondre les prières, effectivement, comme il l'avait fait avec Solomon. On ne peut pas arriver à pouvoir les faire à un autre endroit, que l'endroit que Dieu avait choisi. Et qu'effectivement, qui avait été, effectivement, l'endroit sur lequel la, les temples avaient été bâtis. Donc, ils ont, rebâti effectivement sur le fondement qui avait été donc posé. Il a chanté tout à l'heure, effectivement, donne-nous donc l'ancien évangile. Et cet ancien évangile, effectivement, on ne peut pas prêcher autre chose que cet ancien évangile que le Seigneur, notre Dieu, lui-même. Parce que l'apôtre Paul a dit, mais j'ai posé les fondements comme un sage architecte, effectivement. Et c'est lui qui m'a dit, faites attention, effectivement, il n'y a, a pas un autre fondement de poser, si, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc. Nous devons avoir ce principe effectivement dans notre pensée, dans notre marche effectivement aussi, et surtout dans notre relation encore davantage avec le Seigneur, notre Dieu. Dans le livre de Jacques, je voudrais bien que nous lisions cela. Jacques au chapitre 1, je pense, c'est cela. Jacques au chapitre 1. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est après les Hébreux. Jacques au chapitre 1. ça, c'est ça, voilà, Jacques chapitre 1, nous lisons à partir du verset euh, verset 19. Jacques chapitre 1, verset 19, il dit, « Sachez-les, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme, ainsi que tout homme, soit donc prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Notre Père Céleste est notre Dieu. Nous voulons te dire encore merci pour la grâce et les privilèges que tu nous as donnés de pouvoir nous retrouver encore ce soir dans ta maison à toi. Oh Dieu, tu connais... Nos cœurs, ce soir, combien la tristesse remplit le cœur, mais nous te remercions parce que tu es celui qui console aussi encore en ce temps où nous vivons. Sois béni pour ta bonté, sois béni pour ton amour et ta grâce et tes grandes compassions pour ce que toi tu es pour nous, Père, oh Dieu. C'est pourquoi nous nous tenons encore devant ta face pour implorer ton soutien, ton secours, pour la parole que nous voulons entendre, Père. Oh Dieu, merci encore de ce que tu as donné un jour, comme celui-ci, nous pouvons nous rassembler dans ta maison et pouvoir également aussi avoir la grâce d'entendre ta voix, Père. Merci, parce c'est toi qui conduis les choses comme tu le veux et nous te remercions pour cela, Père. Sois béni et glorifié, comme nous avons ainsi prié au nom de Dieu Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons que cet homme ici nous parle et cet homme de Dieu, donc l'apôtre Jacques, et qui nous parle et qui nous montre effectivement aussi les choses de la manière à ce que les croyants puissent regarder les choses de la bonne manière et aussi apprendre effectivement à pouvoir... Vivre et marcher surtout avec celui qui les a réellement appelés et aussi de comprendre effectivement aussi qu'ils sont donc réellement aussi, surtout comme nous l'avons parlé l'autre fois, qu'il est vraiment la volonté parfaite de celui qui nous a appelés. Et quel est réellement le désir aussi de l'appel qui s'attache à cet appel-là, effectivement, de celui qui nous a appelés pour nous, en réalité, aussi. Et c'est dans cette écriture, effectivement, où, où nous montre effectivement, la manière dont nous devons aussi réagir, effectivement, dans notre marche, effectivement, parce que nous sommes des hommes sujets à beaucoup de réactions, effectivement, et aussi avec beaucoup d'émotions et be beaucoup aussi d'agitation, aussi, effectivement, dans chacun. Alors ici, il nous fait savoir, il dit que... Il dit que que tout homme soit donc prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre donc en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Là, il nous fait savoir effectivement, c'est vrai que, la nature de l'homme peut être dans un état, effectivement, c'est une manière de, effectivement, que ce soit de la, la colère qui vient, les réactions qui viennent, effectivement. Mais il y a une chose qui est importante, effectivement. Tout ça, ça fait partie, effectivement, de ce qu'on appelle l'extérieur de l'homme, effectivement, avec les sens qu'il a, effectivement, qu'il peut éprouver. Mais il y a une chose qui est importante pour l'homme, c'est donc son salut. Vous vous souvenez que nous avons parlé, effectivement, je pense, des jours passés, en lisant les livres d'Ecclésiastes, effectivement, que je voudrais encore lire avec vous, dans l'Ecclésiastes chapitre, chapitre 12, je pense. Ecclésiastes au chapitre 12, où cet homme de Dieu exprimait des paroles qui sont tellement importantes pour montrer, effectivement, la grâce que Dieu lui avait accordée et comment le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir l'enseigner et qu'il a eu à pouvoir passer par beaucoup de choses. Et là, il a appris énormément de choses parce que il avait la sagesse divine de Dieu. Dans le chapitre 12, je pense que c'est cela aussi, oui. Il nous dit une chose, effectivement, au chapitre 12, verset 1, je vais dire cela. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis donc de ton cœur les chagrins et éloigne des mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras Je n'y prends point de plaisir, avant que l'obscurité avant que pendant le soleil, et la lumière, et la lune, et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. « Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent, parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où le deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent effectivement toutes les filles du champ, et où l'on redoute effectivement ce qui est élevé, où l'on a des terres en chemin. » ou l'amandieux flérit, ou la sauterelle fait moi devient pesante, ou la capre n'a plus de fait, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que les cordons d'argent se détachent, que les vases d'or se brisent, que les seaux se rompent sur la source, et que la roue se casse sur la, la, la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donc donné. Vanité de vanité! Donc, tout est vanité. Alors, il dit, ici, dans le chapitre 12, effectivement, il dit ceci au verset, au verset, au verset, au verset 14 Il dit, du reste, mon fils tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Et puis, il continue il dit, écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là qu'il doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien donc, soit mal. Donc, nous comprenons effectivement qu'en lisant qu'il que va y arriver à un certain moment que peu importe ce que le corps peut avoir eu à pouvoir donner, ce que peut avoir eu pouvoir en tirer effectivement, mais il va y avoir à un certain moment une chose qui doit s'accomplir c'est que cette chair, ce corps effectivement dans lequel nous sommes doit retourner à la poussière dont l a été tiré effectivement. C'est pour ça que Dieu avait dit que tu retourneras à la poussière effectivement ainsi la sainte inquiétude avait donc déclaré. Donc aussi l'esprit retourne aussi à Dieu. Donc qu Qu'est-ce effectivement qui est important pour l'homme sur la terre Serait-ce effectivement le chose qu'il qu qu qu qu entoure, qu il, auquel il aspire effectivement sur la terre, nous avons parlé effectivement de cela, ou quelque chose que l'homme ailleurs pouvoir comprendre, qui soit vraiment très important. C'est pour ça que dans les scènes d'Église, je pense, l'Église lui-même aussi, il dit, mais vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de joie, parce qu'en cette maison de deuil, on comprend effectivement la finalité des choses. Il arrive parfois qu'effectivement, avec l'engouement de la vie, tout ceci, effectivement, et eh bien c'est comme cela que nos émotions sont en colère. En fait, dans cela, la colère, le ceci et le cela. Et si on oublie une chose, qu'effectivement, que nous, nous sommes effectivement dans un corps, un jour, ce corps doit partir. Peu importe ce qu'on peut penser, peu importe tout le soin qu'on peut réellement en prendre, effectivement, mais on doit être conscient qu'il y a quand même, mais à moins qu'on soit, même, même peut-être un fou parfois, il peut y penser, etc. mais à moins qu'on soit quelqu'un qui n'a pas de sens quand même pour pouvoir penser effectivement que non, je ne pourrais pas partir, puisque tu dois partir. Il faut, il faut te dire qu'un jour, je peux bien même m'accrocher à cela, tu devras partir. Pour quelle raison Parce que d'abord, Dieu lui même l'a dit, mais tu as été tiré de la poussière. Tu dois retourner à la poussière. Donc le corps qui est ce temple dans lequel, dans lequel nous... L'esprit habite dedans, c'est un corps qui doit un jour, à un moment, retourner, effectivement, dans la poussière d'où il a été tiré. Alors il est tiré de la terre, il doit retourner à, à la terre, effectivement. Mais comme vous le savez, l'homme est conçu de trois parties différentes, effectivement, aussi. Alors, toutes ces réactions qui viennent, effectivement, sont en rapport avec l'environnement dans lequel il se trouve, effectivement, avec tout cela. Donc, influencé par cela. La, la, partie extérieure, effectivement, domine sur la partie spirituelle. C'est pour ça que l'homme a tendance à pouvoir réagir beaucoup plus naturellement et charnellement parce que l'environnement dans lequel il se trouve, effectivement, l'influence et il est plus dans cet environnement, effectivement. C'est pour ça qu'on a l'égoïsme, effectivement, aussi. Comme la Bible dit, mais les hommes seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs. Parce que, pourquoi? Parce que on se rend compte dans notre vie ici, si naturelle, que sans argent, on ne peut rien faire. Mais! Qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit Ça, c'est un contraste, effectivement. Je pense, dans Ésaïe 55, peut-être que nous puissions arriver à pouvoir voir, effectivement, aussi ce que la Bible nous dit, comme Dieu nous fait savoir cela. Hum. Et voilà que Esaïe 55 effectivement Parce que nous savons que dans ce monde On se bat, on peut même tuer pour l'argent C'est pour ça qu'on voit tous ces malheurs Effectivement, tous ces les combats qu'on a Les gens veulent gagner de l'argent Plus l'avantage effectivement Parce que sans argent, on ne peut pas vivre sous cette terre Effectivement, comme vous le savez Mais là, Esaïe 55, on nous dit Et ça, c'est quand on passe de la, Cette phase, effectivement Du charnel avec tout ce combat Qu'on a dans une phase, effectivement, qu'on appelle spirituelle. spirituel Il dit, vous tous qui avez soif Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, comment, comment, sans argent, sans rien payer, donc effectivement que l'argent que nous nous battons, effectivement, n'a pas de valeur, effectivement, aux yeux de celui qui, donne, qui a donné la vie, effectivement, qui a créé tout chose, parce que, ce n'est que le moyen dans lequel, effectivement, nous avons la possibilité de pouvoir avoir ceci, avoir cela. Quand on est beaucoup plus charnel, effectivement, c'est à ce moment-là que la chair dit, « Oui, il faut que je puisse posséder, il faut que je puisse avoir ceci. » Donc, si moi, je n'ai pas, je ne vais pas dans l'autre, effectivement, il faut d'abord que ça soit moi. Donc, l'égoïsme, parce que le go, le moi, effectivement. Mais quand on est dans la dimension, on a équité ceci, on est dans dimensions, dimension, effectivement, spirituelle, on réfléchit différemment à ce moment-là. Parce qu'on comprend qu'effectivement, que, oui, parce qu'il me faut de l'argent pour acheter les vêtements pour acheter de la nourriture, pour payer ceci et cela. Alors, dans la dimension, effectivement, il y a tout ce qui vient comme l'avons entendu, les vêtements, sans, rien, sans argent, sans rien payer. Alors, lui, il nous dit qu'effectivement, que, regardez les oiseaux du ciel. C'est vraiment ça. Quand on, quand on compare cette façon de voir avec la chair, avec la façon de voir avec l'esprit, qui est donc ce que les Saintes Écritures nous disent, effectivement. On dit que c'est un paradoxe. Pourquoi Parce que le naturel, effectivement, mais il faut avoir de l'argent pour ça. Mais l'esprit, il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Tu as besoin de l'argent pour pouvoir manger. Il dit il est simple, il est moisson. Ils n'ont pas de grenier. Et qu'est-ce qu'est-ce qu qui il Comment ils vivent Mais votre Père Céleste les nourrit. Oh, les vêtements, comment tu veux pour aussi les vêtements Il dit, mais regardez les listes des champs pour les lire avec vous, hein, pour que nous, nous comprenions ces choses qui sont tellement aussi importantes pour nous, mais que nous, disons que nous comprenons, nous, nous voyons, mais en fait, nous laissons toujours entraîner dans les choses qui sont immondes. Regardez très bien ici, Matthieu, chapitre 6, je pense que c'est cela. Il dit, au verset, euh, je pense qu'au verset, Matthieu 6, le verset, euh, le verset 25. C'est pourquoi, je vous dis,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 il faut, il faut se battre. On peut tuer quelqu'un parce qu'il y en a de ceux-là. Parce que bon, c'est quand même triste pour... Et, et, tu as trouvé un travail. Tu sais que ton frère n'a pas de travail. Tu vois que ces postes-là. On peut l'engager quelque part à côté de toi. Non, tu ne veux pas que ton frère le sache, effectivement. Parce que tu dis que faut que ce soit moi, c'est moi bon, qui dois avoir les moyens de une voiture, marcher une maison. Comme ça, on voit que moi, je suis, moi, je suis, effectivement. C'est parce que quelque part, on ne réfléchit pas de la bonne manière. Parce que la chair, en fait, la partie extérieure, on, on, on veut cela, on veut ceci, on veut cela. Mais on, a, on ne comprend pas tellement très bien que... Vous savez, la Bible dit telle voie paraît droite à l'homme, mais l'issue de cette voie qui paraît la meilleure pour l'homme, eh c'est la mort. C'est dans le proverbe, c'est écrit dans le proverbe. Effectivement. Alors... Là maintenant, lui, le Seigneur nous ramène ici en nous faisant comprendre que, qu'effectivement, ne vous inquiétez pas, parce que quand tu dis ça, quelqu'un va dire, mais faut être malade, si je ne m'inquiète pas, comment je vais gagner, comment je vais faire, il faut que je sois mais il dit, mais ne vous inquiétez pas, quelle paix, de ce que, il dit, pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez donc vêtus. La vie nest pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements C'est ça que parfois nous ne pensons pas effectivement. Fait je veux je vais avoir, tu vas t'entourer des 650 voitures, pour montrer à toi, mais, mais si tu ne vis pas, tu n'as plus la vie, si tu es mort, ces 650 voitures vont servir à quoi les, les, En fait, on, on, on, on met l'importance sur l'accessoire et on oublie le principal. Le principal, mais c'est comme toujours dit effectivement, l'argent vous battez pour tuer les gens, et sinon, et bien, vous entendez la guerre aujourd'hui, quand vous entendez effectivement, que ce soit les pharmacies, les CCS-là, on tue les gens dans les pays, c'est un tiers détièrement, quand vous l'entendez, effectivement, parce que les gens veulent en fait, toujours amasser de l'argent, effectivement. On peut même tuer les gens pour l'argent. Mais mais l'argent en question, l'argent en question. Bon, comme j'ai entendu, effectivement, que oui. On a, on a fait sortir cette, cette, cette chose-là euh, qui, qui court maintenant parce qu'on veut, on veut diminuer, on veut et rétrécir la quantité de la population. Oh ben bon, J'ai dit mais ce sont des plans, mais ce sont des hommes qui font ça. Les hommes, ils, ils ont le désir effectivement de, de réduire la population mondiale, comme ils le disent. effectivement. Je parle dedans, Mais je me pose la question, ces hommes en question, ils sont intelligents. Bon, vous êtes des hommes, parce qu'ils font des affaires, parce que c'est pour qu'ils puissent avoir beaucoup de moyens financiers, mais vous réduisez la quantité des hommes sur la terre, de la population, effectivement. Mais en fait, le business que vous voulez faire, qui va, qui va, qui va acheter vos affaires Parce que c'est pour avoir cet argent. en question. Eh bien, c'est pour quand même que les gens qui sont quand même là puissent quand même pouvoir vous l'acheter, vous pouvez venir, effectivement. Donc, je ne sais pas, peut-être que nous ne sommes pas tellement intelligents. Mais l'homme n'arrive pas à pouvoir bien réfléchir. Parce que ce qui est plus important pour l'homme. Ce n'est pas ce qu'il peut euh, toucher à, à recevoir, effectivement, mais parce que pour pouvoir le toucher et les recevoir, il faut que tu sois quand même vivant. C'est la vérité, non? Oui, il faut quand même que tu sois vivant. J'aime beaucoup Ezekiel euh, qui disait, oh Seigneur, il dit, la mort ne peut pas te louer. Et ceux qui descendent dans les séjours de mort ne peuvent plus espérer en ta fidélité. Et puis il dit, il dit, les vivants, les vivants, oh alléluia, ce sont ceux-là qui te louent comme moi aujourd'hui. Donc la vie est plus importante que tout. Bien sûr que oui, c'est que oui. Il dit, mais, il dit, mais nous disons ici dans Matthieu, comme nous disons, il dit, et ni pour votre corps de quoi vous serez donc vêtu. la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement et puis, il vient maintenant avec des hommes tout à fait. simples. mais regardez donc les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Donc, ces oiseaux que vous voyez, effectivement, oui, ils ne vont pas cultiver, ils ne vont pas s'aimer pour moissonner. Non, mais ils vivent, ils sont bien. Mais comment ça se fait? Mais c'est parce que les créateurs les nourrit. C'est lui qui les a criés. Si, lui, il les a mis, effectivement, il les a menés à l'existence, il doit en prendre soin. C'est comme, c'est toujours à pouvoir dire. Vous mettez un enfant au monde, mais vous devez être responsable pour en prendre soin, dans son éducation, dans la nourriture. Votre enfant reste votre enfant. Ah ben, c'est normal, c'est parce que cet enfant, en fait, quand vous l'avez mis au monde, il ne vous a pas demandé, il dit Monsieur, je veux que vous deveniez mon papa. Non. C'est vous votre désir, effectivement, de dire, je vais avoir un bébé, effectivement, papa, papa, et puis le bébé est sorti. Quand le bébé est sorti, mais vous avez l'obligation d'en prendre soin, de pouvoir sur cet enfant, effectivement, parce qu'il est votre enfant, effectivement, responsable de cet enfant. Oui, mais c'est comme dans les scènes d'Écriture, mon frère, c'est à cette importance-là. Je reviens. Nous allons continuer dans Matthieu, chapitre 6. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue Tout le monde, donc, je crois que vous qui êtes connectés, vous vous souvenez de cela et cet enfant prodigue, effectivement, et puis il vivait avec son père, et puis à ce moment il dit, en tout cas moi je suis fatigué, papa, avec toujours, hein, vous savez, l'environnement Et bien bon, j'ai quand même, je vais aller voir ailleurs. Il est parti. Son père l'a supplié, mais l'enfant a pris ses affaires, il est parti, tout ça. Pendant qu'il est parti, effectivement, il a, il a mené sa vie là-bas, il a pris dans tout ce qui était là ben, Ce que vous avez, si vous, vous, vous remarquez très bien, depuis qu'il était parti dans ce, tout cet endroit-là, le papa n'a pas dit que ben, je, je n'ai ai rien à faire. Puisque il a pris sa valise, il est parti, il advienne que pourra que ça lui reste. Non, non, non. Le papa était toujours resté, il pleurait, parce ben, que c'était son fils. C'était son enfant. Parce qu'il ben, était irresponsable, il dirait ben, pff, de toute façon, il a atteint son âge, qu'il a débrouillé, débrouiller, qu'il fasse ce qu'il avait. Non, non, monsieur le père était responsable parce qu'il devait prendre soin d'eux. Mais même s'il si a 50 ans ou 60 ans ou longtemps que je suis papa vivant, eh bien, c'est quand même mon fils. C'est sûr, vous direz, oh frère, et non, vous, vous exagérez effectivement. Mais j'ai toujours posé la question jusqu'à quel point la paternité d'un papa à l'endroit de ses enfants s'arrête beaucoup qui discutait, effectivement, jusqu'à quel point, mais j'ai toujours dit effectivement que même s'il si a 60 ans, aussi longtemps que son père, quand on demande effectivement vous êtes fils de qui, il n'a pas dit bon, j'étais fils de euh, Jean-François jusqu'à l'âge de 25 ans, et puis après je suis fils de moi-même, vous avez déjà vu ça non, parce que parfois, vous dites à mes frères, mais... non, quand même, <rire> il est qui Oui, je suis fils, bon, parce que la, la, la majorité chez nous, ici, en, en Europe, on la donne jusqu'à 18 ans, je pense. Ben, J'étais fils de euh, l'un des euh, diabans en christian depuis l'âge, de, de, depuis, euh, depuis que je suis né, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après 18 ans, puisque ah ben, au moment donné de l'indépendance, je suis devenu fils de moi-même. Indépendant, ainsi de suite. Même dans le registre, effectivement, que nous avons, on dépose la question mais vous êtes fils de qui Parce qu'on sait quand même que vous avez un père ou une mère, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, effectivement, que la responsabilité, si votre père est parti, ça c'est différent, mais aussi longtemps qu'il est vivant, alors. S'il est un homme responsable, s'il n'est pas responsable, c'est autre chose, mais s'il est un homme responsable, normalement, il doit veiller sur toi en tant qu'enfant, effectivement, pour te nourrir. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Il n'y a pas un âge où le Seigneur dit, non, il est déjà vieux, il a 60 ans, 80 ans, il n'est plus mon fils, je ne m'en occupe pas. Non, jusqu'à ce que tu quittes la terre, ça a toujours un fils. Et lui, pendant toujours, soin de toi. Si nous sommes fils de Dieu, on aura les carton de notre Père, mon frère. Oui, monsieur, oui, madame. Parce que Dieu n'a pas fait de nous les irresponsables. Non, il a fait de nous des responsables. C'est pour ça que quand il nous confie une tâche, effectivement, assumons la responsabilité comme Dieu, c'est pour ça que nous devons savoir que nous ne sommes pas une association, mais nous sommes le peuple de Dieu, qui est Dieu, ramène, mis ensemble. Comme tout à l'heure, je pense que euh, ma soeur qui m'avait appelé, puis bon, j'ai eu encore... Euh, une autre question, je disais, il y a toujours un problème qui se passe parmi les croyants. Et qui, je reviens à Matthieu 6. Hein, parce passe parmi les croyants qui, je dis, et qui brisent le cœur. Je dis, ce pas possible. Comment nous pouvons nous appeler frères Je regarde mon frère, je dis, ah, mon précieux frère à moi, ah, que Dieu soit béni, effectivement, ma précieuse sœur à moi, effectivement, ainsi de suite. Et que ces précieux frères, comme, comme j'avais donné l'exemple une fois ici à l'Assemblée, ces précieux frère, c'est frère Jonas, Jonas de l'Assemblée. Et, et c'est lui qui l'appelle précieux frère, effectivement. Si je donne un exemple, hein, j'ai donné exemple de ce jour-là, c'était un exemple que j'ai donné de l'autre sœur Jackie, Jackie, que vous connaissez, effectivement. Et voilà que ce précieux frère qui est son frère en crise, effectivement, il n'est pas seul, il a des enfants. Oh, qu'est-ce que nous disons C'est mon frère notre qui C'est mon frère que j'aime, effectivement, parce que s'il est mon frère, il est vraiment ton frère. C'est la vérité quand même, je crois. C'est la Bible, d'ailleurs, qui l'est dit. Hein Et voilà que est l'enfant de notre frère Jonas, qui, après l'école, il dit, aïe, ah, la maison est loin. Je sais qu'ici, tout près, se trouve la maison de la sœur de mon frère. La sœur de mon frère, c'est qui C'est la sœur Jacquie. Et voilà qu'il va là-bas. son dit, qui ça Merveilleux. il arrive là avec son centre, son catana, paf, il met son cartable dans le coin. Pouf, merveilleux. Bonjour, bonjour, là-bas, souvent, paf, boum, il va au frigo. Il il, les pras, il met sur la table, il trouve là-bas le pain, il prend le pain, il prend le pain. Il va beurrer les pains, il va s'asseoir et dire, ah, il commence à manger. Alors je dis, c'est joli, mais si la soeur Jackie regarde, merveille. Et que son cœur dit, mais comment il peut se permettre de faire une chose pareille Elle vient chez moi. Elle va dans mon frigo et prend du pain et mange. Ça, c'est un enfant qui est éduqué comme Comment, effectivement, on peut arriver à, à éduquer un enfant comme ça Et qui est la même sœur. Le même jour, effectivement. Euh, The Rocher vient, car table à côté, il va au frigo, effectivement, il prend le pain, il bère, effectivement, dadadada. il s'assied à côté de Merveille pour pouvoir manger. Quand Rocher a fait cela, la sœur n'a rien senti comme colère dans son cœur. Il dit, mais c'est normal, Rocher, c'est sa maison, c'est chez lui, effectivement. Il peut, C'est mon fils, je travaille pour lui, effectivement. Et quand Merveille a fait cela et qu'elle sent cela dans son cœur, ce n'est pas un serment Christ. oui, monsieur. Si elle a eu ça dans son cœur, ce n'est pas une sœur en Christ. Ah, c'est ça. Et frères et sœurs, je crois que, je pense que tout un chacun de nous aujourd'hui, attendez que je commence par la nouvelle que vous attendiez, que vous allez entendre. Je sais, mais Dieu conduit les choses à sa manière. Nous devons respecter Dieu, c'est ça, parce que nous ne devons plus être dans le principe. Mais, Voyez-vous, quand nous nous appelons frères et sœurs, nous devons comprendre, parce que je crois qu'on a souvent joué la comédie, en s'appelant frère en s'appelant sœur en parce que, comme je dis, si la sœur ressent des... Comment elle peut se peindre dans son cœur contre elle Merveille, c'est que la sœur, elle a un problème, elle n'est pas une sœur en Christ. Mais je pas, ma sœur n'est pas comme ça, c'est un exemple que je donne. C'est pour que vous réalisez la taille, les degrés, du sentiment que vous allez éprouver à l'endroit de celui que vous appelez frère et sœur en Christ. Parce qu'un jour, vous partirez, frères et sœurs. Nous l'avons lu avec vous dans les saintes Écritures ici. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques a dit dans l'écriture que nous avons lue si Nous pouvons revenir dans Jacques au chapitre 1. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur quoi La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quand il dit qu'il peut sauver vos âmes, c'est que vous devez prendre dans le sens qu'il a la capacité, le pouvoir. Mmh, mmh, mmh. Pas qu'il qu pourrait probablement, parce que ça c'est le problème ont dit peut-être, non, non, non, non, non, non, mais ici, il a le pouvoir, donc cette parole a le pouvoir de sauver vos âmes. Ah oui, parce que comme nous l'avons entendu, ce n'est pas ce que nous nous, nous entoure effectivement avec nous, mais ce qui est plus important, ce ne sont pas les vêtements, c'est parce que si tu n'as pas la vie aujourd'hui, les vêtements ne servent à rien. Il faut que tu sois vivant, que tu aies. Il souffre de vie, effectivement, aussi. Il dit, et puis, écoutez, plus bas, dit, mais, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ah oui, on l'accueille, la parole, avec beaucoup de joie. Oh Seigneur, tu as touché nos cœurs aujourd'hui. Mais le problème, c'est que le Seigneur, c'est qu'il veut ce que, comme David a dit, mais tu veux, tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond du cœur. Psaume chapitre 51. Mais ce que toi, tu veux, ce que la vérité... Ce que le Seigneur cherchait, c'est toujours le cœur. C'est pour ça que le jour de Pentecôte, ce n'était pas la tête. Ah, parce que nous aimons quand nous lisons cela, gloire à Dieu, mais on ne se rend pas compte que nous nous lisons, mais nous sommes extérieurs à l'action de la parole qui a eu à pouvoir avoir dans ces personnes-là. Parce que quand Dieu nous en parle, c'est pour que nous soyons aussi participants de cette parole que nous entendons. On dit, mais quand nous la recevons, voilà ce que ça produit dans le cœur. Ceux qui reçoivent sa parole avec euh, réjouissance avec dans le cœur, effectivement. Parce qu'il dit, mais on est, leur cœur fut vivement touché dans le cœur, effectivement. Et, et ceux qui reçurent des bons cœurs sa parole, alors, ils furent donc baptisés. Il faut qu'on arrête la comédie, frères et sœurs. Ah oui, parce que... Si nous avons été avec le frère, nous ne l'avons jamais considéré comme étant notre frère. Et, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous allez commencer à pouvoir pleurer. En se disant, ah, en fait, vous n'avez pas réalisé que c'était votre frère. Vous le voyez peut-être un peu, un peu plus loin, plus loin, plus loin. Oui. Et vous voulez que vous commencez à pouvoir vous dire, mais parce que vous ne l'avez en principe pas considéré. Vous n'avez pas réalisé qu'effectivement, que, non, c'est mon frère en Christ. C'est un frère que Dieu m'a donné. Et ce qui y a, mon frère, est aussi à moi. Les enfants de mon frère sont aussi mes enfants. Les enfants de ma soeur sont aussi mes enfants. Nous sommes tous de pèlerins, de voyageurs. Si Dieu m'accorde la grâce de faire du bien à quelqu'un, je veux en profiter au maximum. Je veux rendre cette personne aussi heureuse qu'elle est possible sur la terre. Oui, messieurs. Oui, madame. Parce que nous ne possédons rien dans ce bas monde, mais nous n'utilisons simplement que des choses. Parce que nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Si je peux avoir la grâce d'avoir un frère ou une soeur que Dieu m'a donné, des sons vivants, J'aime ai, beaucoup Oh cet homme de Dieu, je l'aime beaucoup C'est vrai, Frère bonhomme hein. il était aussi taillé par Dieu Parce que le Seigneur l'avait prisé aussi dans beaucoup de choses Il a appris, vous savez un, un homme de Dieu Comme je l'ai toujours eu à pouvoir dire Vous savez, vous ne pouvez pas vous comparer ou comparer, Parce que quand Dieu tient un instrument Il va le travailler, il va souffrir Cette personne, il va vraiment passer Par des moments tellement difficiles Que vous ne pouvez pas passer par là Parce qu'il faut qu'il soit plus haut C'est pour ça que l'apôtre Paul disait J'achève le souffrant de Christ dans ma chair pour vous, l'Église. Il a dit, il a appris, il a dit, je préfère donner quand même une rose à mon frère, à ma soeur de son vivant. Et lui apporter une grosse couronne quand il est mort. Ça va servir à quoi C'est de son vivant que je dois lui montrer que je l'aime. Son vivant, il est tellement important pour moi, il est précieux pour moi pas quand il est déjà parti. Vous voyez, frères et sœurs, les, les choses doivent vraiment changer. Comme nous l'avons entendu, que le Seigneur nous a fait comprendre que les principes qui doivent être maintenant dans l'Assemblée, on ne peut plus continuer comme cela. Les comédies, les ceci et cela, non, on doit revenir sérieusement aux choses de Dieu, ça doit changer le respect des principes de Dieu, frères et sœurs oh non nous devons vraiment servir Dieu selon sa volonté et l'aimer et l'apprécier dans toute sa valeur donc nous comprenons qu'effectivement que nous, nous sommes appelés comme cela que le Seigneur insiste très puissamment dans cela il dit que puisque vous avez été régénéré il dit que je dirais, c'est toujours dire puisque vous êtes né de nouveau. Si quelqu'un est un Christ, on dit, les choses anciennes sont passées. Voici donc, toutes choses sont devenues donc nouvelles. C'est-à-dire que nous avons été engendrés par le Seigneur, par sa parole. Donc, quand nous sommes nés de Dieu, nous avons une façon de voir. Si avant l'époque, j'étais avare, je ne peux pas donner 5 euros à mon frère. Quand je donne, je calcule. La nuit, je dors, je commence à voir à transpirer. Attaché toujours à mon argent parce que je ne vais pas faire ça. Non, maintenant que je suis en Christ, je dois devenir quelqu'un qui fait des libéralités. Oui, mais si jusqu'aujourd'hui tu es toujours, ah je peux pas donner et que mon frère et ma sœur, le jour où tu vas partir, ces papiers vont rester. Je peux faire rendre un frère heureux de son vivant avec le moyen que Dieu me donne. Une sœur heureuse de son vivant pendant que Dieu me donne quelque chose. Oui, monsieur. Oui, madame. Pourquoi après qu'ils soient partis, il faut qu'on leur achète, achète un grand cercueil, qu'on puisse acheter des grandes couronnes, des, alors que de son vivant, tu n'as même pas donné 5 euros, mais tu veux faire un cadeau à l'Assemblée, des, des, des, des 100 euros pour le couronne de fleurs pour notre frère. Ça ne sert à rien. De son vivant, il fallait donner les 100 euros. De son vivant, il fallait avoir le désir de pouvoir aider, c'est pour ça. Il faut qu'on se soucie des uns des autres. C'est ça, mon frère et ma soeur. Oui, c'est vraiment très important que nous comprenions. Et ce sont les choses qui est les saintes, pour qu'on puisse voir ce que la parole a. Oui, j'ai mon frère, est-ce que les enfants de ton frère ou de ta soeur, tu les considères comme étant tes propres enfants à toi? Comme je parlais de merveilleux. Rocher, je, je cite le nom de mon frère Jonas et ma soeur Jackie, parce qu'ils ne vont pas me poser des problèmes. Hein. C'est que je le connais, que Dieu le bénisse. Il connaît seulement certains exemple que je donne, parce que je connais que mes frères, je dis ça, Merveille, il va manger son sandwich, il arrive, il ouvre le frigo, chez la soeur Jackie, il prend, il met la table, effectivement, de nanana, nanana, et, et puis <rire> Rocher aussi vient, brrr, si la soeur sent des sentiment qui dit, mais pourquoi Merveille vient chez moi euh, et pour prendre ma nourriture effectivement, et pour, pour son fils effectivement Rocher, il n'a pas cela dans son cœur c'est qu'il y a un problème quelque part ce n'est pas un jeu, c'est que nous sommes en train de pouvoir, comme vous pouvez remarquer juste dimanche nous étions là et aujourd'hui qui pouvait le savoir, qui pouvait y penser, qui pouvait. Ça ne veut même pas passer par l'esprit. Non, pas du tout. Que le grâce. Mais il était dans la maison de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Il s'est endormi. À La Bible dit, mais puisque vous avez été généré, non pas par une semence corrective, donc par la fausseté, par ceci, ce, cela, ou des, des choses charnelles, vous, vous vous forcez, de vous, vous, vous forcez de pouvoir, et, mais ah, j'aime, j'ai un qui a été dans ton cœur, tu dis, mais s'il si pouvait s'en aller, s'il si pouvait disparaître, comment, toi, tu peux vouloir que ton frère et ta soeur puissent mourir Même quand les disciples ont dit au Seigneur, parce que cet homme-là n'était pas avec lui, il est que les mais de quel esprit êtes-vous allé Le Seigneur dit cela. Dis-moi, je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. La personne peut vous insulter, peut vous critiquer, parler même du monde de vous chercher à pouvoir vous détruire. C'est comme un frère. Hier, vous savez, j'ai une responsabilité, frère, et je demande que vous priez, beaucoup, que Dieu m'aide, parce que c'est pas seulement ici, mais vous savez le poids que j'ai, la responsabilité que Dieu m'a donnée, de par le monde, frères et sœurs, et c'est vrai cela. Beaucoup d'églises, beaucoup de frères, beaucoup de, de, de, de, de, de sœurs, de par le monde, dans différents endroits, vous savez cela, pour ceux qui connaissent un peu. Et voilà que j'ai aussi une responsabilité là-bas au niveau de... Le Gabon, effectivement. Et les frères qui étaient là-bas, effectivement, les frères qui m'appellent, ils disent ah, « Ah, frère, frère, frère, je, je ne peux pas supporter tel frère, effectivement. D'ailleurs, je veux que tu puisses maintenant, euh, s'il faut passer par, un, passer par un autre, effectivement, parce que moi, j'ai été avec lui, il était avec moi, je ne supporte plus, il, il m'a fait fatiguer, je n'en veux plus, je n'en veux plus, je n'en veux plus, je n'en veux plus. » J'ai dit, tu n'en veux plus de lui. Il dit, je ne si, peux plus supporter cela, évidemment. J'ai dit, et puis tu me dis que toi, tu vas, tu veux avoir la responsabilité pour conduire, effectivement. J'ai dit, mais je dis, tu vois, tu as passé par les tests et tu as échoué, en fait. J'ai dit, mais écoute, puisque tu me dis d'abord comme ça, que tu ne peux plus supporter et tu veux qu'il qu qu qu disparaisse, effectivement, mais que je puisse avoir l'autre. Mais j'ai dit, mais, mais as-tu oublié Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48 vous le connaissez, non Matthieu, chapitre 5, verset 38 à 48. Vous êtes quand même connecté. Ben, si vous voulez, nous pouvons lire. Hein. Matthieu, chapitre 5, verset 38 à 48. Je pense que c'est cela. Hein, Matthieu 5, verset, euh, nous lisons, verset, verset 38. Et nous allons jusqu'au verset 48. Verset euh, 38, il dit, Vous avez appris qu'il a été dit et pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un hein, mille pas, fais-en deux mille avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te retourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.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 le païen, je dis pas aussi, de même, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors, j'ai lui aussi pris aussi, effectivement, pour l'amener dans le livre de Colossiens. J'ai lui aussi envoyé l'écriture. J'ai simplement, frère, si tu veux aussi, je juste lire, donc Colossiens, je pense qu'il nous le lire avec vous ici. Colossiens au chapitre 3. je pense que c'est cela. Colossiens. Oui, et chapitre 3, à partir du verset 18, je pense que c'est cela. Oui, c'est cela, oui. Oui, écoutez. Oui, Je crois que oui, oui, oui, je me suis... Vous avez le verset Colossiens au chapitre 3. Vous Et que ça aussi, si Attendez un instant. Oh, oh, oh mais c'est ça bien, oui, c'est bien, c'est ça. Je, oh, je me suis eh, trompé, c'est ça. Oui, c'est cela, mais c'est bien que le sien, chapitre euh, euh, 3, bien sûr que oui, verset 12, et il dit, <coughs> Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, révètez-vous donc euh, un travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et puis il dit, verset 3 à 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a su ses plaindre de l'autre, mais pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a donc pardonné. Pardonnez-vous, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est les liens donc de la perfection. C'est comme ça chez vous aussi, non Donc, revêtez-vous donc de, de l'amour qui est donc le les lien de la perfection. Vous savez, nous lisons ces choses. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous le donne ou que nous disons oh, c'était vraiment une belle prédication. Non, monsieur, non, madame, vous vous trompez vous-même. Le Seigneur veut que ces choses soient retrouvées à nous. telles que quand on va nous les lire, on dit, oh, Dieu du ciel. C'est pourquoi je sentais que quand même, on avait fait du mal. Je, je devais oublier. Aussi longtemps que je gardais, quand même, je sentais que mon cœur n'était pas tellement très lié. C'est qu'il y a quelque chose de Dieu au-dedans de moi. C'est cela que nous devons donc comprendre mon frère et ma soeur. donc comprenons qu'effectivement, que comme nous l'avons lu dans les livres nous revenons vite à Matthieu parce que nous allons... Oh, Dieu du ciel, pardonnez-moi. <rire> Matthieu, vite, on lit Matthieu et, et, et, et, et, et puis nous allons donc prier si Dieu nous permet cela. Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Nous étions là-dedans et puis nous disons cela aussi. Alors il dit donc... Il nous dit donc... Verset, donc, verset donc 25, dit, hein, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, et quoi ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Ce que la Bible nous fait comprendre, effectivement, parce que votre Père Céleste les nourrit, et ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous donc pas ces inquiétudes ou peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements, considérez comme, comment croissent les listes des champs Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Solomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Si Dieu... Vous avez entendu cela Vous entendez Si Dieu rêvait... Donc, cest le dire Dieu habille. Revêtir, c'est que Dieu habille. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain, par bah cette herbe-là, on nous fait comprendre comment quand Dieu en a pris tellement soin, il en a habillé. On nous dit même que cependant, pour la liste, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a hein, pas été vêtu comme l'un d'eux. Et puis il dit, mais si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au fou, en tout cas le Seigneur est sage, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Ah, si Merveilleux mange mon pain, si Merveilleux mange ma viande, et qu'est-ce que je vais manger les jours suivants, qu'est-ce que mes enfants vont manger les jours suivants Mais c'est quand même aussi ton enfant, puisqu'il est l'enfant de celui que tu appelles mon précieux frère. Donc je suis heureux que dit vienne chez moi à la maison. Et qu'il puisse ouvrir le frigo et manger, il dit, Seigneur, en tout cas, la parole de Dieu est entrée vraiment dans le cœur. Et ça, c'est l'action de la parole. Parce que, si merveilleux peut venir chez moi à la maison et rentrer, il sait que son papa est Jonas. Et qu'il rentre chez, chez moi, donc, sa, la soeur euh, Jackie, et qui lui pousse à ouvrir le frigo et s'asseoir et manger. J'étais lourd de tout mon cœur parce que l'enfant me considère réellement comme un membre de sa propre famille. Quelle grâce. C'est un bonheur quand même. Donc l'enfant a bien compris que la manière dont je suis avec son papa, c'est vraiment frère et sœur. Mmh. Donc je bénis Dieu de voir Merveille manger bien descendre et manger et pour dire pourquoi quand Merveille mange comme ça, je dis Seigneur que ton nom soit béni. S'il a mangé, Dieu qui a permis qu'il puisse venir chez toi, il va te donner encore le même pain. La même viande, le même riz. Et puis en plus, ces viandes, ces riz, on va les garder pour qui Parce que même quand tous, on le mange, ça va dans les secrets. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. On est tellement très théoricien en attendant. Mais quand là, on arrive au moment de pratiquer pour sauver, le problème c'est toujours le cœur. Le cœur endurci, le cœur dur. Il a fait la promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je traiterai de votre corps. Le cœur de Pierre qui est dur là, je vous donnerai un cœur de chair. Et je ferai que vous suivez. Je vais m'arrêter. Alors il dit, cependant je vous dis que Solomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira t il pas aussi votre raison, chante de peu de foi. Ne vous inquiétez donc, point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons nous de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les croyants qui les recherchent. Non, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, lui, il sait que vous en avez besoin. Donc, nous devons chercher pas mal le royaume et l'adulté de Dieu, et toutes ces choses nous seront donc données par-dessus. Ainsi, donc, nous réalisons que ce qui est plus important pour nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, de, de satisfaire effectivement ce que notre Dieu veut, et c'est pour ça qu'on a dit, mais puisque vous avez été régénéré par une sémence incorrectible, effectivement, parce que, ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité, hein, pour avoir effectivement un amour fraternel sincère. Et puis il ajoute en disant, aimez-vous donc ardemment les uns donc et les autres. Donc, l'amour de Dieu, pour que nous puissions réaliser que Dieu est à nous, c'est la réaction que j'ai à l'endroit des, des enfants et ses chrétiens et des oh, technicien, technicien, et, et, euh, techniciens. Donc, des techniciens. Donc, techniciens. technicien pour les armes, c'est Et fait que, comment je réagis quand je vois les techniciens ce qu'il il nous faut un technicien pour filmer ce soir pour que vous puissiez avoir effectivement les images. Donc, comment je réagis quand je le vois parce que si il y a un frère en Christ, la joie que je à son endroit. Et quand il que je le touche effectivement, à moi ça me touche aussi. Parce que c'est comme ton propre frère descend quand tu entends une nouvelle. Ah, ton propre descend, il, il a un problème, il est, il est malade. C'est si ton corps à toi, ton cœur à toi tremble, tu veux tout faire pour que je sois en bonne santé. Et quand on entend que, oui, le frère Jonas, ici à côté, ah, frère Jonas, bon, ah, que les seigneurs le soutiennent. Parce qu'il est, voilà, est un peu plus loin. Or, si frère Jonas a un petit souci, ça doit plus te toucher que quand ton oncle a un problème en Afrique ou en Australie mon frère Jonas, mon frère Jonas, il est, on, la Bible ne dit pas de pouvoir abandonner vos parents, vos beaux-oncles, vos cousins, non, non, non, non, mais nous devons faire plus du bien à mon frère Jonas, à, Jonas je veux dire ça, non, parce que, à ton frère, en Christ, donc que, que tu as effectivement et le bonheur que tu as de pouvoir partager le même pain comme d'une, puisque nous sommes un seul corps, nous partageons le même pain comme nous le faisons ainsi dans les choses. Donc, nous remercions notre Dieu pour ce qu'il fait. Il nous a donc donné, comme la Bible dit, il reprend aussi. C'est pourquoi nous devons apprendre à pouvoir apprécier nos frères, nos sœurs pendant le temps de notre pèlerinage. Savoir les aimer vraiment de de notre corps. Ardemment, comme les, la Bible dit, effectivement, faire du bien à ton frère, faire du bien à ta soeur, rendre ton frère heureux, rendre ta soeur heureuse aussi, pardon, prendre soin de, vous, de ce qui est nécessaire. Il faut rendre, quand vous passez même dans votre marche, effectivement, que ceux qui sont autour de vous aussi puissent se réjouir de ce que vous avez été que vous êtes toujours pour eux, effectivement, une manière de... C est, c est, nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Ce que notre... Père, effectivement, notre Seigneur a été ce que nous sommes aussi appelés à pouvoir être. Dieu nous avait donné notre précieux frère ici, Emmanuel Oui, Personne ne pouvait penser qu'aujourd'hui, il était là, dans la maison du Seigneur, et, et, et il entendait la même parole que nous, nous entendons aujourd'hui, effectivement. Mais aujourd'hui, notre frère, dans son sommeil, il s'est endormi, effectivement, dans... Quand on parle que c'est endormi, il était donc dans sa chambre à coucher, dans son lit endormi, effectivement, et les voisins qui étaient là, la dame qui était avec lui, effectivement, dans, dans la même configuration, effectivement, parce qu'il louait effectivement les chambres, il trouvait normal que dans la journée de lundi, on ne voit personne, effectivement. Et ils ont laissé, et puis le lendemain, comme aujourd'hui matin, il faut quand même qu'on aille voir, et quand on est allé voir, effectivement, le frère était dormis, endormi, et on l'a secouru, il est rentré à la maison. Notre frère est rentré donc à la maison, et, Là, j'en ai aussi la certitude parce que j'ai pu prendre contact aussi avec euh, les services de pompes funèbres. effectivement. Je dois y être là-bas demain pour que euh, nous puissions voir, effectivement. Et nous devons aussi comprendre que la seule famille qui est là, c'est bien nous. C'est pour ça que euh, je partirai là-bas pour qu'on puisse prendre. Puisque la manière dont on a trouvé les circonstances, effectivement, on peut le considérer comme étant un indigent pour que les choses soient faites selon les lois de notre pays ici en Belgique, les indigents, donc les CPS s'en occupent, on les met comme ça dans un endroit. Mais notre frère n'est pas un indigent, c'est un frère en Christ pour lequel nous sommes là, sa famille, nous sommes là, ses frères, et nous allons faire ce qui est nécessaire. J'ai essayé de pouvoir prendre contact effectivement aussi avec les membres aussi de sa famille naturelle qui sont donc là-bas au pays. Pour cela, je remercie aussi notre frère Samuel qui a permis aussi de pouvoir aussi avoir des coordonnées ainsi et de suite. Donc notre frère Emmanuel Obi, que nous aimions autant et qui était vraiment toujours. Il a fait beaucoup pour nous aussi ici. Et il vient de rentrer donc à la maison. Que le Seigneur vous console tous. Que le Seigneur vous bénisse aussi pour ce que vous avez eu à pouvoir avoir aussi à son endroit. Vous voyez, c'est toujours important de pouvoir aimer quelqu'un, de pouvoir lui faire du bien, de pouvoir aimer pendant. Les temps de ce qu'il y a en vie. C'est pour ça que la parole de Dieu change nos cœurs. Et comme vous pouvez le voir aussi dans les Saintes Écritures, ils n'étaient tous qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Effectivement, quand l'un manquait, on devait lui donner. Effectivement, on est censé pouvoir revenir à cela, à nous aimer adamant les uns les autres. Le programme pour les, les, les obsèques vous seront donc aussi transmis. Nous, que je serai demain avec le pomme funèbre. Je prends aussi contact aussi avec la police pour qu'on puisse mettre les choses aussi en place, effectivement. Et alors, j'aurai aussi la famille, aussi là-bas, au Nigeria, aussi au téléphone. Et à ce moment-là, une décision sera prise pour que nous puissions arriver à pouvoir vous dire exactement comment les choses vont donc s'est passé Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous donc, nous allons euh, prier et <coughs> remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Il nous l'a donné, il l'a repris, il est rentré vraiment en paix, en dormant. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié pour cela. <coughs> Tendre Père et précieux, Soba nous nous tenons devant ton trône de grâce pour réaliser combien il nous est important de pouvoir mettre ta parole en pratique, Père. Voir également aussi avoir l'amour de nos frères et sœurs et en prendre soin, se soucier aussi d'eux d'une manière particulière aussi, Bénémois Patibisson, parce qu'ils sont aussi notre Père. Réveille-nous encore davantage, mon roi. Oh Dieu, je prie encore pour que tu puisses consoler, oh Dieu, ton peuple encore ici, Bénémois Patibisson, qui est touché et qui à pleurer aussi, mon bénémoine Père en apprenant, oh Dieu, le départ, effectivement, de ces précieux frères que nous aimons, auxquels, tellement jeunes, nous ne pouvons pas nous attendre qu'effectivement, qu'ils voudraient s'en aller comme ça, mon bénémoine. Mais tu connaissais qu'il fallait qu'il puisse être dans ta maison à toi et entendre ta parole à toi-même et mettre sa vie aussi en ordre, mon bénémoine Père parce que là, nous montre, effectivement, que nous ne savons pas en quel jour nous pouvons partir, mon bénémoine Père. Oh Dieu, nous t'implorons la grâce aussi pour sa famille, qui aujourd'hui attendait que leur enfant qui était parti à l'étranger puisse retourner là-bas pour nous aider aussi, mon bénémoine Père, oh Dieu. Oh Dieu du ciel. Je ne sais pas comment sera l'état de la maman, d'état nécessaire. ses n'a pas non plus un peu de bon Dieu, mais personne au Dieu. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas vu leur, leur fils, mon bien-aimé frère, mais personne au Dieu. Il attendait là-bas pour le voir, mon bien-aimé père, mais il a prié à toi de voir le prendre, mon bien-aimé père, tu Toi qui sais comment consoler encore le cœur, mon bien-aimé père, tu Je t'en supplie, mon roi, console la famille aussi, mon bien-aimé père, au Dieu. Oh Dieu, donne nous avons encore les paroles qu'il faut pour leur parler, mon bien-aimé père, personne oh Dieu. Enfin, qu'ils puissent pas non plus Dieu voir les choses d'un mauvais moyen, tu m'écoutes, au oh Dieu. Tu es le Dieu de ta parole, ta table, bien-aimé père, tu m'écoutes tu j'avais déterminé pour mon précieux frère, mon roi. Tu es toujours accroché à ta parole, à toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous en sommes touchés encore ce soir, mon béni, mon Père Sois donc béni pour ce que tu as fait. Merci de l'avoir donné parce qu'il a, il a beaucoup de rien dans ta maison, à béni, mon Père Saint-Dieu. Et dimanche, on a pu travailler, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour ce que tu as fait, mon aimé Père saint Oh, nous avons tellement un très très bon témoignage de lui, mon béni, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie, mon Père Tu l'as changé, mon roi. Louange et honneur à toi. Tu es vraiment notre Dieu. Que tu sois béni encore, mon Père saint tu amour et ta bonté, Père. Console encore tes enfants, encore ici, encore ce soir, mon père, dans le cœur est aussi brisé, aussi attristé, mon roi. Et tu nous as donné ce frère, tu l'as repris, Père nous voulons te dire encore merci. Béni soit ton nom, béni soit ton Seigneur. On a conduit encore dans les jours à venir, pour nous savoir comment faire, pour ce qui doit être fait, ce qui concerne les corps, mon roi. Souviens-toi de nos pères, car nous t'avons aussi prié, de demander cette grâce, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ.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 à la fois